Bienvenue dans ce flash vidéo LibreOffice Calc. Nous allons voir comment ajouter rapidement des données à un graphique. Celui-ci a été créé avec ces données. Nous pouvons glisser déposer les ajouts sur le graphique en appuyant sur la touche contrôle. Toute la mise en forme est préservée. Cette technique permet aussi de mettre à jour les copies de graphiques. Si nous copions dans cette feuille, le graphique reste lié aux données d'origine. Il suffit de faire glisser toutes les données, cette fois sans la touche contrôle, pour remplacer la source du diagramme. La technique n'est bien sûr pas limitée au secteur. Nous pouvons ajouter ces données avec la touche contrôle par glisser-déposer.